Ok, waouh c'était claque. J'écris ces lignes quelques minutes après être sorti de documentaire de Nekfeu et vous vous en doutez bien, cette vidéo n'est pas là en réaction au film. Je crois que j'étais le seul con de la salle à prendre des notes sur le film. Moi je dirais plutôt journaliste mais quand ça passe peut-être mieux. Cette vidéo, elle est là pour tout le monde, ceux qui ont pu choper une place, pour laisser une trace de ce moment de folie que j'ai décortiqué. Et pour ceux qui n'ont pas pu le voir, j'espère bien faire ça pour vous la mif. Je ne vous promets pas la plus grande vidéo du monde, mais euh, vous m'en direz des nouvelles. Cet épisode, je le réalise alors que je m'apprête à dans quelques semaines vous annoncer le plus gros projet de ma vie. Mais c'est pas grave, je vis pour le rap et depuis qu'on a prédit le retour de Nekfeu. je sais que vous m'attendez tous sur le sujet bienvenue dans cet épisode débrief chronologique des étoiles vagabondes de Nekfeu. tu fais fuir quand tu on commence le film dans les backstage d'une scène où tout son entourage est présent. La montée en pression est progressive et une phrase va lancer le documentaire. Aujourd'hui, j'ai joué devant 80 000 personnes et je ne me suis jamais senti aussi seul. Dès ce moment-là, on sent que l'histoire autour de ce troisième album ne sera pas si belle. Rendez-vous tout d'abord en Grèce, à Mytilène, île grecque, là où vivaient ses grands-parents. Il est auprès de sa grand-mère et justifie déjà sa venue par une envie de s'exiler, fuir Paname et toutes les responsabilités qu'il a laissées là-bas car ça ne l'inspire plus. Le syndrome de la page blanche, ça bat sur lui et ça, ça l'inquiète beaucoup, d'autant plus que ça fait un an qu'il n'a pas taffé sur un album. Il retournera à Paris quelques semaines. Plus plus tard après s'être ressourcé dans cet endroit plus calme. Mais. De retour sur la capitale, on a le droit à un entretien sur le toit de Panam avec Dooms. On y apprend qu'On feu sort d'une rupture amoureuse et qu'au lieu de l'inspirer et le sortir de ce syndrome, il constate que sa routine le mange intérieurement, mais qu'il ne peut s'arrêter au risque de repenser au passé. On commence à rentrer dans sa représentation de la musique, quelque chose dont il ne peut se débarrasser par son aspect thérapeutique mais impudique à la fois. On y voit la première étoile filante dans le ciel. Le premier jour de studio se fait à Panam, il y travaillera à Chum et dès cette track, il annonce sa volonté de partir sur un son à différentes ambiances, direction qu'il choisira pour tous les prochains le Japon. On rentre pour la première fois dans une ambiance plus risible. Jabi, producteur de Nekfeu qui va d'ailleurs bien nous régaler tout le long du film, décide de monter un studio à base de Matlite coussin, deuxième étoile dans le ciel. La maison qu'ils ont louée à Tako va leur permettre de réaliser une dizaine de sons en deux mois, mais surtout de vraiment aider Nekfeu à sortir de sa bulle entre guillemets dépressive par la retrouvaille de ses frères dans un pays dont ils ont tant rêvé. D'ailleurs, on apprendra plus tard que Nekfeu n'arrive à parler de lui qu'à travers les autres, son unique source d'inspiration. Pendant ce séjour, on le découvre s'essayer fortement à l'autotune, puis il bougera sur Nagano, toujours au Japon pour sortir dans un temple en montagne où on en apprend un peu plus sur son amour pour ce qu'il finira par appeler l'impalpable. Tokyo sera aussi la cible du voyage et d'ailleurs lors de enchaînement rapide de séquences on y reconnaît une prise du grunt hors série qui avait été mise en ligne le 21 mars 2018 pendant quelques jours seulement. Le problème c'est que deux mois au japon c'est bien mais sans ne serait-ce que le tiers de l'album ah c'est pas ouf. Los Angeles et Bruxelles, deux nouvelles destinations pour plier quelques sons plus joyeux et surtout le petit-fils des familles avec Damso avant de revenir sur Paris pour auditionner des musiciens. Dans cet album, Nekfeu se veut plus artistique, plus instrumental, plus harmonique. Et c'est différents artistes qui vont passer entre leurs mains pour au final faire de merveilleuses rencontres dans une ville de Louisiane, la Nouvelle-Orléans. Si vous voulez en savoir plus sur la date de confection de l'album, dites-vous que Nekfeu et son équipe étaient présents dans cet état lors de l'ouragan Nate, quand il a frappé les côtes, soit le 4 octobre 2017, et qu'en y sous les mois de ses précédents voyages, on remonte facilement à un début de travail de travail la. Bombes, fin 2016, début 2017 Soit seulement une paire de mois après la sortie de Cyborg A ce moment il y travaillera là bas particulièrement Ciel noir avec la participation d'un jazz band très connu là bas Trombone shorty accompagné de Cœur. Très beau son aux influences afro-américaines qui fait plaisir de retour en Grèce, Nekfeu rencontre d'anciens immigrés qui ont fui leur pays, et là, grosse claque qu'on se prend. Ce chapitre tournera autour de ce sujet, avec également l'explication d'un style musical que j'ai découvert avec ce documentaire, les rebetikos, né d'une rencontre entre réfugiés d'Asie et d'émigrés grecs, si j'ai bien compris, qui est depuis rentré dans les traditions. Ce chapitre est intitulé « De mes cèdres » et je crois que c'est la plus belle fin d'un documentaire que j'ai vu de ma vie. Au niveau voit Nekfeu faire un point sur le succès apporté par la musique, sur l'ignorance des points négatifs de cela et sur l'inconscience de ce tourbillon frénétique. Il dit s'être soigné avec cet album et conclut en faisant référence à la phrase initiale aujourd « Aujourd'hui, j'ai joué devant 80 000 personnes et je ne me suis jamais senti aussi entouré. » A travers ce documentaire, Nekfeu nous montrera son évolution psychologique, l'impact qu'ont les autres sur son art et surtout qu'il ne faut pas grand chose pour faire du rap. C'est tout pour moi, bravo Necfeu, bravo l'équipe pour tout ça. Pour l'infime partie qui a pu le voir, je suis impatient de lire vos avis là-dessus. À très vite, vive la musique, sur les frangos. Rico branche ta caméra pour qu'on puisse terminer le doc. Comme dit Cyril, on n'a pas besoin de ces producteurs qui m'ytonne. Je crois le respect qu'on me donne, même si j'ai aussi mes torts, on mène la bac, nous même parce que l'on n'aime pas vos méthodes. Alors je te parle de mes dames, mais je suis le pas de la meuf.